Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo pédagogique. Je suis Mister Hardorly et j'aimerais vous proposer quelques plans. Alors, j'aimerais commencer par le commencement bien sûr, euh, c'est-à-dire la tenue du médiator déjà, c'est-à-dire bien le médiator perpendiculaire par rapport aux pouces et bien perpendiculaire par rapport aux cordes, ce qui évite d'avoir tout un tas de bruits de fond quand on joue les cordes. Ensuite, j'aimerais attirer aussi votre attention, je sais que c'est des choses qu'on dit souvent aux débutants, mais il est bon de les rappeler, euh, c'est d'avoir, de travailler cette régularité, de l'aller-retour sur une note, notamment, comme ceci. Voilà, ce qui vous permet d'avoir une vraie régularité, quitte à le travailler avec un métronome. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait de travailler aussi la main gauche, car la main droite ne suffit pas, sur des exercices simples, toujours des choses simples. Euh, par exemple, sur la corde de mi-aigu, on va travailler les cases 5, 7 et 8 euh, en aller-retour lentement au début, et de plus en plus rapidement, mais toujours régulièrement. Voilà, jusqu'à arriver à un mouvement régulier et rapide. On peut travailler cela avec tous les doigts, c'est-à-dire les doigts 1, 2 et 3, ou les doigts 1, 3 et 4, comme ceci. Indifféremment les deux doigts, et sur les autres cordes, c'est-à-dire que vous pouvez travailler ça sur toutes les cordes de la guitare. Vous pouvez aussi travailler les autres euh, sens de direction, c'est-à-dire de faire 8, 7, 5. Toujours avec les doigts. Et aussi combiner les deux, c'est-à-dire 8, 7, 5, 7, 8. Et vous remarquerez toujours que ma main droite joue chaque note en attaque, c'est-à-dire en aller-retour. Alors ceci est très important au début pour bien avoir un son propre et un jeu régulier. Alors j'aimerais maintenant vous montrer euh, quelques plans simples. Euh, on va se baser donc sur la pentatonique de La mineur. Je vous signale juste au passage que je suis accordé un demi-ton en dessous. Donc quand je joue un La, vous entendez un La bémol réel. Alors la pentatonique de La mineur, tout le monde la connaît. Alors j'aimerais vous montrer des plans cycliques, simples, sur quelques notes que vous pouvez insérer dans vos solos et qui font partie du vocabulaire blues. A commencer par exemple sur ces trois notes ci c'est-à-dire la, do, ré, tonique, tierce, quinte, et on va faire tourner un petit plan cyclique, c'est-à-dire qui va se reconduire sur lui-même, et qui sonne très très blues. Alors, si vous le jouez à vitesse normale, ça donne ceci. Et ça marche aussi sur toutes les cordes. Alors, d'autres plans euh, utilisés cycliquement. Euh, il y a ce plan qui est cher à Johnny Winter, euh, que j'aimerais vous montrer. Donc, toujours sur la pentatonique de La... Là se trouvant ici, on va commencer donc par la tierce do, et on va jouer la sol et mi, ce qui nous donne voilà à la vitesse normale. Alors vous pouvez agrémenter ce plan d'autres notes complémentaires, comme vous avez pu le voir. Un autre plan ce coup-ci, cher Eric Clapton, euh, toujours en, en la, et on va jouer les notes de la pentatonique en gardant toujours intercalée la note tonique, le la, ce qui va nous donner lentement... qui nous donne la vitesse normale. Alors j'aimerais vous montrer encore d'autres pontes très cycliques. On va commencer par le plus classique. Toujours sur la pentatonique de La, je bend la carte. Je joue le Mi et le La sur les deux cordes aigus. que vous avez entendu sur beaucoup d'albums. D'autres plans un petit peu plus particuliers dirons-nous. Je vais utiliser donc la tierce et je vais barrer sur les deux cordes aiguës, toujours sur la pentatonique de la. et je vais faire comme un moulinet en jouant un coup la tierce, un coup la seconde et un coup la carte. Ce qui me donne lentement... À vitesse normale, alors ça marche aussi pour les cordes du dessus, alors là par contre la difficulté c'est qu'il faut arriver à bien écarter l'index et l'annulaire pour aller chercher entre la case 5 et la case 10, ici ça demande un écart euh, un petit peu important mais tout ce travail. Un dernier plan que, que j'aimerais vous montrer aussi. Euh, un plan cher ce coup-ci à Stevie Révogan. Euh, toujours pentatonique de là, la tonique étant ici. Et je vais jouer la septième mineure et la tierce en rajoutant de temps en temps la carte. Ce qui me donne lentement. Voilà, donc à vitesse normale. Alors, une dernière petite astuce que j'aimerais vous proposer. J'aimerais vous parler du quart de ton. Alors, le quart de ton, c'est ce qui donne ce côté un petit peu tendu dans le blues. Alors, notamment sur le plan que je viens d'utiliser. Si je le joue avec des notes naturelles pas tendues, ça me donne ceci. sonne très propre mais ça manque un petit peu euh, justement d'humanité je trouve alors ce qu'on utilise c'est le quart de ton par exemple sur la tierce ici au lieu d'aller d'aller jusqu'au do dièse qui est la tierce majeure je vais la tirer d'un quart de ton c'est à dire entre le do et le do dièse ce qu'on peut considérer comme une note fausse mais ce qui donne ce côté euh, particulier euh, au jeu soliste euh, du guitariste de blues. Alors je vous le fais sans le quart de ton et avec le quart de ton. Sans le quart de ton d'abord. La même chose avec le quart de ton. Vous voyez, ça donne ça une petite tension supplémentaire. De même que sur un plan standard en pentatonique. La tierce, ici, est naturelle. Je vais faire le même quart de ton sur la tierce dans le même plan. Voilà, ça marche bien sur la tierce mineure qui a tendance à tendre vers la tierce majeure. Alors, pour conclure ce paragraphe sur les plans simples, j'aimerais vous montrer un exemple de solo sur 3-4 notes, c'est-à-dire que dans le blues, euh, il n'est pas forcément nécessaire de, de se concentrer sur l'harmonie et de jouer plein de notes différentes, avec 4 notes dans la pentatonique, mineure toujours il est tout à fait possible de faire un solo en entier, 12 mesures je vous donne un exemple, toujours avec ces 4 notes là dans le, la pentatonique de la mineure je vais utiliser le sol le la, le do et le ré que je benderai éventuellement jusqu'au mi mais je ne vais utiliser que ces 4 notes là blues mineur. En La, 12 mesures. Voilà, un solo de 12 mesures avec 4 notes. Donc je vous invite à creuser ces plans, à essayer de les travailler lentement au début, toujours régulièrement, et de les accélérer petit à petit. Alors pour conclure, j'aimerais vous montrer encore quelques plans cycliques, mais en pentatonique majeur cette fois-ci, toujours en La. On va partir sur ces quelques notes-là. Et le but, c'est de pouvoir jouer des petits gimmicks qui vont revenir régulièrement. Alors un exemple, par exemple, sur un blues 12 mesurant en La. Voilà, donc c'était un petit blues dans l'esprit de BB King. J'aimerais aussi attirer votre attention sur l'importance du son et du choix des micros que vous allez faire pour jouer tel ou tel type de blues. Par exemple, je vous parlais de BB King. J'aime particulièrement le micro aigu, le micro médium, pardon, sur la Strato pour retrouver le grain très BB King, toujours en la. J'aime la position intermédiaire entre le grave et le micro-médium pour des sons plus TV Ray Vaughan. Le micro-grave me satisfait assez bien pour les sons type Gary Moore. et le micro aigu pour les sons très easy top. c'était la petite vidéo pédagogique de Mister Harderly. J'espère vous retrouver bientôt en concert. À bientôt et grattez bien. Tchuss